Pas loin de mon 15, donc du coup... Pas pratique, disait... Ah euh, je suis Non ah, c'est un truc et tout. Mais il était pas là, bizarre. C'est la Oh putain, deux notes Ouais, c'est bien, des... bah bien, ça ça aller. Ah non, rien, rien, rien, j'ai rien, rien, la rien, rien, rien, à la tête. Est bien, ça, c'est bien, ça me Non mais réveille-toi mec... Non. Ah ouais, mais bon, hein. oh. eh ben je peux te dire que j'ai fait du soin. Hein. Voilà. J'ai pris le médic pour le début, comme ça, normalement, je chope un gilet par Euh, vous êtes où Euh. Sortie du métro. Euh... Euh... Bah, pas celle dont on vient alors, parce que. Me... <rire> Non, non, l'autre, l'autre, peu. Moi je suis à la place et je suis un peu tout seul. Ah, bah, c'est sûr, on est tous de l'autre côté. qui essaie de. Bah, écoute, il y a bien, plus de chances de toucher la tête. je suis en train de dire que vous êtes deux à couvrir un tunnel Ouais mais moi je le trouve bien et lui euh, je sais pas ce qu'il fait Euh t'as déjà été à Paris toi ou pas Euh ouais la tour Eiffel elle est pas comme... Enfin elle est pas à cet endroit je me fais vomir dessus et je passe un niveau, on va comprendre. Ça peut aider ouais, On hein, fait pas attention du quand même de l'autre ringard Et je reste dégoûté par le fait que vous ne nous avez pas attendu pour plaquer, pour muter les deux flashpoints du début quoi. Ouais mais en même temps c'est difficilement vu et il est en râle. Ah. Merci. Mais en vache fait, hein? que petit à petit, euh, je me fais devancer hein, sur les kills. j'ai pas l'habitude. Ah ouais ouais, le temps, ok, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi en plus. Ah bah, là je vais chercher là Oh, c'est bien ça, ça me laisse le temps de tailler, c'est cool Bon je... le lève C'est dommage qu'on n'ait pas un détecteur dans l'île. Bah le mien il est un peu trop courant drive... Ah ouais bah oui ouais. Un coup, kill you What see are you I'm reloading doing? That fast. Get fast hey. that. Ready to kill Et je, euh, forcément parce que je vous ai soigné quoi Bah oui forcément le C'est Forcément Ah mais bas ben, de 1 sur les, sur les, sur les kills en forêt Mon flingueur il s'est verré parce qu'il a vu que j'étais passé devant lui en termes de prime. Oh putain je me suis fait la loi Ah on quoi J'ai un strike sur moi Il peut oh, pas mal quand même pour un commando niveau 3 Ouais, par contre, là, le. L'autre commando, là, niveau it. 6 elle, qui le joue Berserker, euh. Bah, ça voit qu'il utilise max sa classe, Ah. Oh, vous êtes en full auto, la cave Ah faut juste pas vouloir faire de headshot avec quoi. Mais j'ai hâte d'avoir le niveau y le commando qui joue plein de classes différentes sauf commando. Ouais mais bon ouais. Allez, passe Je suis passé en lui. élite hein. Sur l'écran et une façon en élite. Non, pas le toucher. bordel j'ai juste 30, de 30 de frags de derrière de toi Chut, loge, Ouais plus de temps il est 40 frags derrière oh putain <rire> ah ouais oh, le bouton <rire> En plus, je pense que le style je veux bien, mais par contre que j'ai euh, tout l'ordre à côté euh, et que c'est à moi de la gérer en plus, ça me fait un peu chier quand même. Il y a même pas chiant là. là euh... <coughs> Et alors il fait rien pour l'amener la vers le vers le c4 il n'arrive pas à toucher du tout en deck vas-y vas-y vas-y je Juste à ce moment-là, il s'en Je suis en train de sauver le Ah putain, deux pneus. Ah oh bah quand même Ah bah putain Il oui, pr a pris oh un vieux fatal, j'ai déjà mon chargeur en plus dur.